Mesdames et messieurs, ce dimanche 12 mars 2023, à 12h, un patrouilleur de la Marine nationale, accompagné de six embarcations des forces de défense et de sécurité, appuyé d'un hélicoptère de l'aviation légère des armées et d'un moyen naval appartenant à un bénévole, ont procédé à une énième recherche des victimes du navire Esther Miracle. La société pétrolière Perenco a également engagé un robot plongeur qui a permis d'effectuer des fouilles sous-marines de l'épave du navire sinistré. Les investigations de cette opération se poursuivent. Le nombre de personnels engagés en mer était de 60 personnels des forces de défense et de sécurité, 4 journalistes, et un représentant des familles des victimes. Le nombre de personnes engagées dans les cellules de crise à terre était de 170. Le bilan de ces recherches est de trois corps repêchés aujourd'hui, ce qui porte le nombre de décès à 6 à ce jour. Trois ambulances ont été mobilisées, et les corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital d'instruction des armées d'Akanda. Au regard des recherches effectuées, le navire se trouve à une profondeur de 30 mètres, à une position assise, au point géographique suivant. 0 degré, 9 minutes 31 nord, 9 degrés 12 minutes 14 est. Les recherches se poursuivent en continu. Je vous remercie.